Alors, je vais donner la parole à Monsieur Antil Alain, qui est directeur du programme Afrique subsaharienne à l'IFRI. Il sera le premier discutant et après maintenant, la parole va aller dans la salle. Vous avez la parole. Alors, vous, vous contractez votre discussion en trois minutes et demie. Merci. merci. Je, vais, je, vais, je vais poser deux questions. J'en avais beaucoup plus, mais je vais me plier à l'exercice. Euh, merci pour toutes ces présentations. Euh, la première question sera, sera d'ordre économique. Euh, comme le disait tout à l'heure, Madame la Première Ministre, le, le Nigeria est la première économie du continent et c'est assez amusant de se rappeler comment comptablement euh, le Nigeria est devenu euh, euh, première économie du continent. C'est qu'il a tout simplement fait un travail de, de, de, de statistiques. Les, les, les institutions financières lui demandaient depuis des années de, de remettre à jour ces statistiques de, de, de PIB. Et je crois que c'est au tournant de l'année 2014-2015, le Nigeria a retrouvé que son PIB était en réalité supérieur de, de plus de 40% de ce qu'il avait compté l'année précédente. C'est pour aller dans votre sens, Madame le Premier ministre, c'est qu'on parle d'économies qui sont généralement mal connues. La question que je voulais poser à, cette, à cet égard, c'est quand on regarde les évolutions globales au sud du, du, du Sahara et qu'on regarde cet indicateur qui est le PIB par habitant on voit, et nous le savons tous, qu'entre 2000 et 2015, on a eu une croissance, une croissance d'abord de PIB qui était très, très importante, ce qui recoupe un peu le, le, la, la démonstration de, que faisait M. Lionel Zinzou, euh, mais aussi une sortie de la pauvreté et euh, une amélioration euh, assez rapide et assez visible de la, de la, de la condition, des conditions de vie. Il, depuis 2015, on est sur des dynamiques c'est-à-dire qu'avant même la crise du Covid, on a, euh, on a une, une dégradation, on amène des années où la, la, la croissance de, du PIB par habitant est, est, est négative. Euh, S'ajoute à cela un certain nombre de questionnements euh, euh, sur le réendettement, sur ces, sur ces questions-là. La question que je voulais poser, est-ce que ces questions sont juste conjoncturelles ou est-ce qu'on est en train d'entrer dans un cycle à nouveau, de, euh, comme on a connu, entre, entre 80 et 2000, de d'une de, euh, espèce de stagnation économique. Ça, c'était la première question. La deuxième question sera beaucoup plus courte. Euh, L'un des enjeux, ça a été dit à plusieurs reprises, euh, y compris par... Les premiers intervenants, c'est l'urbanisation de, de, cette, de cette zone qui est plus rapide que ce qu'on a, enfin que, que, que partout ailleurs. Juste deux chiffres pour encadrer le propos. En 2010, on est à peu près à un milliard d'habitants, un peu plus au sud du Sahara. On a à peu près 33 d'urbains. En 2050, c'est-à-dire 40 ans après, et dans, et dans 30 ans, on aura euh, entre 50 et 60 d'urbains sur une population globale qui aura doublé. Si on fait un compte rapide, on, on gagnera 650 à 700 millions d'urbains en une quarantaine d'années. Donc c'est clairement euh, un, enjeu, euh, un enjeu très important. C'est à la fois une très bonne nouvelle parce que euh, les, les villes euh, sont, un mot, sont des moteurs de croissance, donc, c'est des moteurs de transformation des sociétés euh, à tous les niveaux, y compris économiques. Une, une des questions qui se pose, euh, c'est, ça, ça on, on y assiste malgré la, la, la, la c'est que ces villes ont tendance à absorber tous les efforts d'investissement des pays, au détriment d'autres espaces qui parfois voient de loin, de très très loin même, les améliorations économiques qui ont été enregistrées ces 20 dernières années. Pour être un peu caricatural, je dirais, dans certains pays, on a, on a plusieurs pays. On a, on a des, villes, des, des grandes villes avec un, un niveau de vie, avec un, des équipements, avec des services... Et puis, quand on s'éloigne vers les espaces périurbains et les villes secondaires, on a un deuxième type d'environnement. Et puis, dès qu'on s'éloigne de ces espaces euh, et qu'on va vers le rural et le rural profond, on tombe parfois sur des, des vastes portions de territoire qui n'ont pas du tout été transformées par les 15 ou 20 années de croissance très, euh, très importante que, que l'on a vues. Donc ça, c'est un problème majeur de gouvernance sur lequel je voulais vous, vous, vous interroger. Comment, comment aborder ça Parce que c'est plusieurs priorités à la fois. Et comment faire des arbitrages Voilà, j'ai déjà trop parlé, je m'en excuse.